Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de sarcophage doré c'est sarcophage doré ou juste sarcophage yu-gi-oh je crois que sarcophage doré sarcophage doré et je suis avec la tête de pioche qu'on appelle aussi plus communément Secrétaire. ou oh. curiosity ou oh, moi je préfère l'appeler <rire> marine voilà c'est très bien comme ça à chaque fois on fera comme ça qui elle aussi en a acheté deux mais euh, je vous laisse aller voir moi aussi j'ai respecté sa vidéo pour la peine d'ouverture de box parce que j'ai eu des échos comme quoi il est possible, si je ne m'abuse, de pouvoir obtenir une carte d'Exodia ou un dieu égyptien. Du coup, cool. ouais, du coup, l'objectif, moi, ce que je recherche à faire, c'est un deck euh, dieu égyptien. Donc, si j'en ai pas un dans une des deux boîtes, je pète un câble. Je te donnerai pas la mienne. m'en fous, J'ai dit, je vends un chat, j'en rachète une. <rire> Donc, on peut observer que cette boîte est magnifiquement faite en faux or, hein, hein, tout en alu d'ailleurs. Oui, c'est boîte Doré, j'ai pas dit de conneries pour une fois. Euh... Ouais, une fois. Alors, on va regarder ensemble ce qui est écrit à l'arrière, malgré les reflets. Alors, elle contient une carte secrète rare prismatique, une ultra rare, une super rare, euh, une rare et douze communes, avec des cartes venant de dimensions, ou je sais pas, ce extensions extension. différentes, les flammes de la destruction, les saveurs des ténèbres, horizon cybernétique et le fusion de dames. Ok, il y a cinq cartes foil. Donc 2 des six nouveaux monstres destinés, donc avec Exodia, le défenseur légendaire, voilà, donc il y a bien une carte Exodia, dragon ultime alternatif aux yeux bleus, euh, dragon alternatif noir aux yeux rouges, c'est là aussi que je le recherche, et après une à trois cartes, donc, euh, de n'importe quel deck, bla et 2 à 5 cartes, donc Obélisque, Sliffer, le dragon Hidora, Monster Reborn Raigeki. Du coup, eh ben, on va commencer cette ouverture, alors, comment faire pour retirer les reflets Si, si, t'as des ongles, vas-y, voilà pourquoi tu es là. C'est bon C'est suffisant. Je m'occupe du reste. Voilà La fameuse boîte. Oh putain, mais elle est magnifique. Franchement, en plus, ce qui est bien, c'est tout en relief. Elle est très agréable de toucher. Et c'est parti. Du coup, nous avons le dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Ainsi que 1, 2, 3 boosters sarcophages dorés. Ok, on va voir donc ça en premier. Donc, nous avons le dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Euh, donc, la fusion, hein, 455, etc. Mais version alternative, il faut juste 3 dragons blancs aux yeux bleus pour la fusion. Votre adversaire ne peut pas ni cibler cette carte... Ni... À quoi Ni cibler ni détruire cette carte par des effets, putain. Une fois par tour, je peux cibler un monstre contré par votre adversaire et le détruire. Cette carte est invoquée par fusion en utilisant un monstre de nom d'origine, dragon blanc alternatif aux yeux bleus comme matériel. Vous pouvez cibler maximum 3 cartes contrées pour votre adversaire à la place... What What What C'est cheaté. Magicien oh, du chaos sombre, Max. Ah ouais, elle est magnifique aussi. Monstre rituel. Il uh, faut quoi Il faut juste forme du chaos, ok, pour l'invoquer. Nibirus, lettre primitif. Sliffer que j'ai déjà. <rire> J'aurais bien voulu avoir le dragon hein. monétaire. Oh, Bélisque Oui, c'est bon, j'en ai deux. Nice Nice, nice, nice, nice. En plus, ils sont jouables, ceux-là. 100% jouables, parce que c'est les... Et euh, c'est les versions... Euh totalement brillante quoi, c'est en ultra, c'est nice. C'est pas secret euh, Secret c'est l'intégralité de la carte non Non elles sont pas secrets. Si elles sont secretes. sont folio, folio mais pas secret. Elles sont signées en bas droit. C'est peut-être mosaïque. Ah ouais c'est un signé. Ouais elles sont signées, mais les deux, même euh, Ouais. Là il y a une petite signature. Ok. Bon bah du coup, je suis déjà super content de ce qu'il y a. Déjà non celui-là, oh putain on va l'ouvrir. Ouais, je sais que ceux-là, ils hyper facilement, du coup, c'est hyper plaisant. Allez, c'est parti. Bon, alors, on commence ouais, avec des monstres Oyama. Ils nous ont de la super équipe des forces, des potes. Cheval, lièvre, rougeatif. Choix du donneur. Batterigon vorticulaire en monstre Link. Dragon, d'ailleurs. Alors, ça, c'est pas, pas dans un deck dans un deck dragon noir. Euh, transfert hors Lien, Attaque Magique de la Bête, Isolant de l'espace, Dragster de l'Obe FA, Colosse ah, Dragon bon. du Tonnerre pour les Thunder Dragons, alors ça si par contre. Eu un ben. Les, ouais. euh, les cartes de tournoi. Oui, oui, il y a moyen. Equimax, Croisedia, Temple de la Vallée Mortuaire, Baron Rouge Vampire. Assaut <rire> de l'air, drone... Dino Luther, en putain, en link, je l'ai déjà, je crois, en plus. Chimère, diplexé, et héritage du monde, baguette du monde. Ok, bon, euh, quelques cartes sympathiques, quand même, mais je me suis pas exterminé, non plus, devant bon, certains trucs. Allez, on ouvre le deuxième, il y en a trois, et qu'on va ouvrir la deuxième boîte, on vous en fait gagner, non, je déconne. Ça coûte combien, déjà, 40, 40 balles, je coûte 30 balles 18 euros. C'est vrai, 18, bon, ça va bah oui, Moi, je bon m'attends bon. à ce que ce soit plus cher que ça, du coup, j'étais un peu... Euh... Inquiète. Alors, Gookie. Un monstre Gookie. Et Trentours Gookie. épée solaire du poison. J'ai du poison. Euh, Guizarme et Dragunité. Monstre Reborn Reborn. Alors, what c'est quoi Ciblez 3 monstres dans votre cimetière. Votre adversaire en choisit un. Vous l'invoquez spécialement. Et si vous le faites, bannissez le reste. Bannissez le reste. D'accord. Vous ne pouvez activer qu'un monstre Reborn partout. Ça peut être sympa. Ça peut être très intéressant à jouer. Euh, congestionnaire de bloc trois euh, trolls trop lent. Renouveau croisière, arrêtez avec le jeu de mots dans les cartes parce que j'ai du mal à les lire. Euh, Talismandra, lutte incantation. Merci heureusement que tu es là pour essayer une super. <rire> Danger homme-chien. Zinitron, dragon de mana. Oh, ouais, euh, c'est une secrète. Ouais. Volonté de la Salamandre Grande Assaut de l'air, nouveau, multi -role galactique, Ricon éclairasse Mercure fourrure, Patchwork peluchinelle et Vivre horloge. Ok, bah ça va franchement. Il y a quand même pas mal de bêtes. Du coup peut-être faire un deck bête bientôt pour les prochains pour les prochains Yugi samedi. N'hésitez pas à vous abonner sur les lives pour suivre les duels lors des Yugi samedi. J'ai toujours pas installé le rideau derrière. Je crois que ça brille. Hein. Je, crois que je devais fermer, je j'ai pas fermé. On s'en fout on est là pour avoir les cartes pas pour nous nos gueules. Du coup, euh, Bogo Samouraï, Ligre, Potariste, putain mais arrêtez Artiste. Pot Ah oui, Potarist, chaque fois je, je dis Potariste. Réfraction de l'arc-en-ciel. Alors attends, dragon arc-en-ciel, donc oui, c'est dans les monstres que euh, Marvin aime bien là. Comment ça s'appelle? Cristaline. Cristalline, merci, j'avais oublié. Dragon d'arrière-plan. Promptocorn. Mandragor Farstar. Leonidas Croisédien. Leonidas, ça fait presque. Mm. Elle ben est jolie, on se croise à dire. Royaume du danger. Poupée lutte incantation. Danger Nessie. Alors mmh. ça, c'est un monstre à quoi, en plus Ténèbres par contre. Vous pouvez révéler... Comment euh, s'il fait pas partie des... Ah, si, Danger Nessie. Mais non, il a été banni, celui-là, je crois. Je sais pas. Il me semble qu'il a été banni. Assault de l'air Mistruc. Uldre Mistruc. de l'air, Mecha Boosting. Équipe 2 pour 1. Brave galactique Matrix Dragon, du Air et Désir de Vampire. Oui. Bah, ça va, franchement, pour une petite team box de 18 euros, merci, assistante. Je trouve que c'est raisonnable par rapport au nombre de cartes qu'il y a. Franchement, pour 18 balles, on s'en sort avec des cartes beaucoup plus intéressantes. Intéressant. Oui, bah, on verra plus tard, on verra ce que toi, t'auras ce qui m'intéressera dans ce que t'auras. Du coup, on va ouvrir la deuxième, on va pas perdre de temps. Tu peux mourir s'il te plaît, là, ma assistante. Euh, assistante dentaire, assistante vétérinaire, assistante. Euh, you assistante. Yugiotère. Et on est parti pour la deuxième boîte. Les mêmes cartes Je rigole si c'est les mêmes cartes. Non, après c'est aléatoire. Hein. On va le savoir tout de suite. Du coup. Un deuxième dragon ultime alternatif aux yeux Je vais pouvoir vraiment faire un deck euh, ultime, je pense, mmh. aux bleu. Dragon alternatif noir, 0, je le voulais, je l'ai enfin Je l'ai enfin. Il me faudrait la fusion alternative aux yeux rouge, ce serait parfait pour mon deck 0. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors, je ne connais pas du tout cette carte. Sliffer à nouveau. Allez, Ra, Ra. Ah, Monster e band c'est déjà bien. C'est déjà bien, j'aurais voulu avoir Ra. Ah, putain, elle est magnifique quand même. Ça me fait deux sliffers. Ça me fait trois sliffers, je peux faire un deck sleeffer. <rire> du coup si je bosse chez Sliffer, ça me sert. Limitées... Les dieux égyptiens non. non Non. Non. mais attends, tu sais pour les invoquer il faut trois sacrifices donc euh... oui, monsieur... Non non. Heureusement qu'elles sont pas limitées d'ailleurs. D'ailleurs ce serait sympa qu'on puisse voir dans les tournois un deck avec des dieux égyptiens qui passent en finale. Ça c'est stylé. Ce serait, ce serait du beau en tout cas. Alors attends, hop, je vais les mettre dans la boîte. C'est parfait. Alors, tourelle du lien. Dragstore des ténèbres FA. Cyclone, alors, par contre, moi, les FA à chaque fois dans ma tête, ça fait FO, force ouvrière. Bref. Cyclone, Cybersal. Changement de phase, Gookie. Réveil de l'héritage du monde. Non, transfamilier. Kidolga, Altergeist. Héritage du monde, couronne du monde. Griffon, chevalier du cauchemar. Elle est belle celle-là. Jusqu'au retour des armes nobles. Dragon Agave. Oh monstre, Wyrm. pardon. Résistance ah, interrompue. Salamangrande et Glamrod. Gokipol. Salamangrande Falco. Et Claire Galactique. Ok, why not Ok, premier pack, ça va, sympa. Quelques cartes Guest et Salamangrande d'ailleurs qui sont les plus jouées. Donc je pense que ceux qui ont déjà... Je pense pas qu'il y ait de nouvelles dans le lot, du coup, euh, je, je, crois, je pense que, personnellement, il y a des gens qui doivent déjà avoir euh, ces cartes-là. Ceux qui ont vraiment le deck, ça un Après, ils ont oui. peut-être pas un niveau rareté, mais... Oui. Alors, Cauchemar de l'héritage du monde. Hop, bouge de là. Hop, Chat à la montre. Je vais faire un deck bête, c'est sûr. Euh, Mamemaki, Devolien. Oh, tiens, dévolien, mon cyber. Il me semble que cette carte-là a un truc spécial, parce qu'elle était recherchée à un moment. Si cette carte est invoquée spécialement, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer par monstre de lien 3. Cette carte est colliée par sacrifice. Vous pouvez invoquer spécialement deux jetons liens. Ouais. Je me semble que c'était des vos hein, pendant un temps qui étaient recherchés. Bref. Cauchemar vent des terreurs. Bambin terrifiant du tourment. Trappe du réseau. cyber système Duo Dragon du tonnerre. Equimax Croisidia. Sheridan vampire vampire vampire d'empire pardon. Supernaturaliste des protecteurs du tombeau putain hein, pour mon deck protecteurs du tombeau ça peut être sympa mais bon c'est monstre fusion donc. Spata Crozedia décharge dragon du tonnerre et éternité galactique ainsi que brave galactique ok. On va appeler Capitaine Flamme avec tous ces monstres galactiques hein, avec... hop hop hop le petit tas et pour terminer le dernier méga pack. Alors, ce qu'on va voir dedans. Empêche je... pas de partie d'Exodia. Après, c'est pas des parties, c'est un monstre Exodia et je crois que c'était dans les dans les beaux boîtes, dans les trucs du début, pas dans les boosters. Alors, choix du donneur, opératrice de sauvegarde, monstre cyverse, transféreur lien, bouquet star, débordement cybernétique, vainqueur Fa. Alors, oui. Oui, apprenti sorcière. Oui est Allez, shoot, n'empêche. Mm. Dragstore de l'Obe F.A. Tribéna en danger. Ah, j'ai lu doucement pour être sûr. Mais. Équipe d'intervention en danger, Héritage <rire> du monde, baguette du monde. Sainet fusion. Alvis, Alf nordique. ça pour les decks nordiques. Mm. Sanctuaire Salamangrande. Fondoral. Ah Fallait que j'ai une carte que moi j'ai déjà. La forteresse La fourteresse four Est-ce que c'est une faute de frappe ou... Bref. La forteresse et Diana, l'esprit du vent Voilà. On a envers tous nos tinbox. Enfin, toutes mes tinbox. Du coup, on verra bien quand est-ce que Secretary sortira la sienne. Curiosity. Marine. Franchement, faut vraiment que tu te fixes sur un pseudo et que tu le gardes parce que là, ça devient problématique pour faire des vidéos. Mais genre, vraiment. bref, le lien de sa chaîne là, apparaît euh, à la fin. Là, voilà. On fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Allez sur YouTube, sur Twitter, tout ça pour nous suivre sur un peu l'actualité et tout ce qu'on va ouvrir, tout ce qui va sortir. Euh, et venir aussi sur live le samedi soir pour les Yugi samedi. On fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Gros bisous, salut.